Le 18 novembre 1990, à 33 ans, Florence Artaud brise un tabou dans le monde macho des marins. En un peu plus de 14 jours, elle devient la première femme à remporter la route du Rhum devant Philippe Poupon. Le président de la République a tenu à honorer cet exploit à vous, sacrée Florence, sacré marin.